Vous Euh non, marié. Marié. Donc vous allez faire quoi pendant la salle? Beaucoup, de choses. Beaucoup de choses. <rires> What good YouTube It's what my name Et bienvenue dans une nouvelle fucking vidéo, guys J'en ai marre des masques comme ça là Ça fait presque un an qu'on subit ça Faut que ça arrête Bon, bon je suis de l'autre Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo Parce que j'étais un déménagement J'étais malade aussi. J'étais à picking Pour ceux qui le savent ceux qui me connaissent euh, Bon, là J'ai eu l'eau quoi. Ah You know? So, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Je vais te poser une question aussi. Je vais te demander si elle va être ma ventre. Mais Valentine, plutôt. Tu vois? Je pense qu'elle va en faire plus. Parce que oh, moi, je suis un beau gosse, oui. vu? Donc, on va aller voir ça vite fait. Ciao! What's good? On est ici avec toi. Tu t'appelles comment? Khadija. Khadija, Khadija, comment? Sarah. Sarah. Sarah. D'accord. Euh, tu sais, dans 4 jours, c'est la Saint-Valentin, non? Oui. Ouais, donc, qu'est-ce que tu as prévu pour faire? J'ai rien prévu parce ça. que je ne suis pas mariée. Tu n'es pas mariée? Non, non. Mais tu pas encore quoi? Non, non, non. On Sérieux Vas-y, donc, je te pose une question. Euh, Est-ce que tu veux être ma valentine..? Je ne veux pas être. Est-ce que tu veux être ma valentine..? Non, non. Oh, non. Tu veux ou pas, de... oui? pas Non, non. Pourquoi je ne veux pas être celle-là, actuellement. Non Genre, moi, je n'ai pas d'être en genre en couple, juste pour passer la semaine ensemble. Tu veux ou pas Non, non. Pourquoi..? pas. Je n'ai pas le temps. Tu pas le temps Non, non. Tu pas le temps pour faire quoi je n'ai pas le temps, je n'aurai pas le temps. Pourquoi? Je suis moche. Non non. Je suis petit. Non non. Je suis stylé non? Yeah, non. Euh, mon non. Moi je suis de combien? À combien? Style. Ouais, mon style vestimentaire c'est ce combien? 15 cent Ok merci. Avec qui t'es avec comment? Mamie. Mamie, mamie mami comment? K. K. T'es une pote? oui, on peut dire. Et Sarkole Non, pas Sarkole. Sauce. Non, pas sauce. Paul seulement. Paul seulement. Oui. Ok. Mmh. Tu sais, la Saint-Valentin, c'est dans 4 non? Ouais. Est et t'as prévu de faire quoi Absolument rien. Rien, rien, rien. Je ne fais pas la Saint-Valentin, moi. T'as pas un mec Si, j'ai un mec, mais on ne fait pas la Saint-Valentin. Pourquoi on ne fait pas ça C'est pas notre truc, en fait. C'est pas votre On truc. est plutôt folie, dégage, ta grosse tête. Je pense que je suis ouais. Non, pas non, trop on... romantisme, en fait. Vous vous bagarrez tout le temps, en fait, c'est ça euh, le vrai. Oui, c'est un peu ça. D'accord, ok. J'ai ouais. une question à te poser. Mmh. Elle est simple, hein euh, Est-ce que tu veux être ma Valentine Ta Valentine ouais. J'aimerais bien, mais là c'est impossible. Pourquoi Parce que je suis en couple. Ouais, tu sais, là ça va être dans 4 <rire> jours. Maintenant, <rire> si ton mec fait, fait une connerie, mm -hmm. et genre ça va être possible. Mm -hmm. Oh, mais s'il mais fait une connerie, je serais plus occupée à déprimer qu'à chercher un autre mec. Il n'y a pas besoin de déprimer moi, je suis non, là. Je vais déprimer parce que je l'aime bien, moi. Non, il ne faut pas aimer. Il ne faut pas aimer. faut, faut. Il il faut, faut pas, aimer, faut pas, pas aimer personne. Voilà, faut aimer, <rire> il faut m'aimer, moi. Il faut t'aimer, toi. Voilà. Si tu as du temps pour réfléchir à ça, ouais. genre combien de jours non, Dans une heure bah, <rire> Je suis sûr que ça va être. Non, mais bon, je vais quand même prendre Non, pourquoi Non, je suis moche. Tu n'es pas moche Je ne suis pas moche. Je suis absolument bien. Comment? Et tu me tu me notes, tu me notes, tu me notes genre, quelle note tu me donnes Dans les 17, bon, si tu relèves ton pantalon. Man, you're business, ça sort Man, you business Tu sera un 17, si tu le laisses baisser comme ça, ça sera en 14. 14, genre, t'aimes pas les pantalons baissés comme ça Non, je retourne plutôt pour le style correct. Style correct Ouais. Hum, ça, c'est mm -hmm. pas correct pour toi Pas trop. Hum. Mm -hmm. Ok, merci. Tu t'appelles comment Salimata. Salimata, Salimata, comment Faye. Faye. D'accord, Salimata, Faye. Tu sais, à la salle, c'est dans 4 jours. Euh... Vous êtes célibat euh, Non, marié. Marié. Donc vous allez faire quoi pendant la saint -Valentin? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses <rire> <rire> Beaucoup de choses comme quoi Bah, je vais lui faire son petit dîner préféré. Euh, après, beaucoup de chansons, beaucoup de Watan. Ah, voilà, de l'eau love right? C'est moi ça oh, ah, D'accord. Oh, okay. ouais. Moi, Je voulais vous poser une question. vu que vous êtes marié, mais je vais la poser quand même. Est-ce que vous voulez être ma Valentine ah, bah non, moi je suis marié, moi. Ah, mais... <rire> mais tu sais, dans 4 jours, beaucoup de choses peuvent se passer. Vous pouvez divorcer cette affaire là <rire> Non <rire> Donc c'est mort moi Ok, merci, ciao <rire> Tu t'appelles comment Asiatou. Asiatou comment Gay. gay. D'accord, Asiatou, vous êtes trop belle, moi, Shallah. c'est jolie. Ok, euh, vous savez, la saint Valentin, c'est dans 4 jours. Oui. Euh, lui, c'est votre, votre Valentin Non, c'est mon ami. Asiatou, Alhamdulillah. <rire> Donc moi je voulais seulement plus une question, là c'est vous allez faire quoi Restez chez moi, regardez des oui. films. D'accord. Euh, la question est, est-ce que vous voulez être ma valentine T'es pas mal Je suis pas mal. <rire> Mais je suis fiancée. <rire> y'a pas de bâti Si. Depuis quand Environ en 4 mois. 4 mois Et vous allez vous marier Dans combien de temps c'est pas, la date n'est pas encore autonome. Mais imaginons, n'est-ce pas, la ça reste 4 jours. Imaginons, pendant ces 4 jours-là, ton mec, il fait un truc bizarre et vous vous séparez. Mais je vais lui pardonner, mais je vais lui faire confiance. Hey oui. Selon ça oui. Ok, merci. Ciao, ciao. Et vous up les gars, c'est votre boss Malik. Avant que la vidéo finisse, je voulais vous parler d'un petit truc vite fait. Il y a un pote à moi qui, qui, a, qui a monté une boîte sur Insta. Vend des chaussures tout par confondu, Jordan Jordan, c'était Nike, Nike, Adidas, Gucci, tout ce que vous avez besoin. Il est il a ça. Je vais mettre son instant ici et vous allez le checker comme ça. Vous allez commander chez lui. Il fait de bons trucs avec des prix abordables, machin des originales aussi. Tu sais, on est au Sénégal, d'habitude, les gens vendent des trucs, des tiraits, jack des faux. Donc, ils vendent des trucs bien et nice. Les Jordan, que vous avez vu porter au début de la vidéo, c'est lui qui les a donnés. Vous avez vu, c'est nice, Jordan One, toute classe. T'as vu, Exxon, son nom c'est Exxon. Retenez bien ça, je vais mettre son Insta comme je l'avais dit. Donc allez, checker ça vite fait. Ouais. Kiwe, you're a genius.